Question numéro 17. Combien y a-t-il de paires de nombre positif de deux chiffres dont la différence est 50 Nombre positif de deux chiffres. La première paire dont la différence fait 50 la différence, le plus petit de chiffres, c'est 10. Donc le plus grand, ça fera 50. 60. 60 moins 10, 50. Puis euh, le suivant, c'est 61 moins 11, égale 50. 62 moins 12, égale 50. Quelle est la dernière paire Le plus grand nombre qu'on peut soustraire, que ça fasse 50. Le plus grand ici, c'est 99. Le plus grand, deux chiffres. Moins, 49. Alors, combien de paires on a au total 10, 11, 12, jusqu'à 49. Il y en a combien Combien de paires De 10 jusqu'à 49. Il y a 40 paires. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Attention, ne cochez pas la D qui est 39. Il y a vraiment 40 paires et pas 39 paires. C'est comme on dit dans le programme télé, la semaine du 8 au combien au 14 février par exemple il y a 7 jours ici comptons les 8 9 10 11 12 13 14 7 jours voilà la semaine de 8 à 14 février cela fait 7 jours de 10 à 49 cela fait 40 nombres il y a quand même un élève sur 10, un participant sur 10 qui a répondu 39 paires. Attention, comment vous savez compter Question numéro 18. 45 chats participent à un concours. Tiens et même les chats qui font des concours. 27 des chats sont rayés et 32 ont une oreille noire. Seuls les chats rayés avec une oreille noire sont retenus pour la finale. Combien de finalistes y a-t-il au minimum Voyons, voyons. Si je soustrais de 45 le nombre de chats, je soustrais 27 à dit le nombre de chats rayés. On trouve 18. Donc, 18 chats ne sont pas rayés. Bien. Qu'est-ce que je peux trouver encore 45 moins 32. 45 moins 32 égale 13. 13 chats non pas d'oreilles noires. Non pas d'oreilles noires. Alors, comment obtenir le maximum de chats qui ne sont pas retenus pour la finale 18 chats ne sont pas rayés, donc sûrement ils ne vont pas en finale. 13 chats n'ont pas d'oreilles noires, si tous ces chats, les 18 et les 13, seraient étaient différents, leur sens est 31, donc il y aurait 31 chats qui n'appartenaient pas au finaliste. 45 moins 31 égale 14. Voilà. Le minimum de finalistes, vu que le maximum de non-finalistes, il est de 31. 14 représente le nombre minimum de chats finalistes. Réponse D. Pour vous habituer un peu avec les équations, les élèves de cinquième, voilà la solution que je vous propose. On va noter avec A le nombre de chats rayés avec une oreille noire. Avec B le nombre de chats rayés pas oreille noire. C le nombre de chats noirs non rayés, avec une raye noire, et les autres, c'est-à-dire non rayés et pas de rayes noire avec la lettre D. Bien sûr, ces quatre catégories de chats sont différentes. Les chats rayés, les chats pas rayés. Les données du problème nous disent que A plus B plus C plus D égale 45, aussi qu'A plus B égale 27. Donc, on peut tirer ici la conclusion que C plus D, autrement dit le nombre de chats pareillés, il y a 18. Et puis, aussi dans les de, données du problème, A plus C, c'est-à-dire ceux qui ont une oreille noire, rayée ou pareillée rayé, mais la somme totale des chats qui ont des, re, des oreilles noires, 32. Du coup, et regardez ici, un truc intéressant A plus C égale 32, C plus D égale 18. Est-ce que vous comprenez pourquoi A égale D plus 14 A plus c égale 32, C plus D égale 18. A doit être égal à D plus 14, parce qu'il y a 14 différences entre 32 et 18. Quel nombre minimal Le plus petit nombre de D, par exemple, D, ça peut être le minimum 0. Alors A, c'est au tout petit peu A plus grand ou égal à 14. Et voilà, on a trouvé que le nombre minimal de chats finaliste, c'est-à-dire rayés avec une oreille noire, c'est le nombre 14. Question numéro 19. Un tapis mesure 3,50 mètres de large et 7,50 mètres de long. La figure montre le tapis composé de carrés alternés contenant soit un soleil, soit une lune. On peut voir qu'il y a 7 carrés dans la largeur. Et voilà, le tapis est en train de se dérouler sur les 7,50 mètres. Combien va-t-on de l'une quand le tapis est entièrement déroulé Dans la largeur, 3,50 mètres, il y a 2, 4, 6, 7, 7 carrés. 3,50 divisé par 7 égale 0,50 m c'est le côté d'un carré. Ça veut dire qu'ici, on aura combien de carrés 7,50 divisé par 0,5 égale 15. 15 carrés. 15 carrés qui sont en train de se dérouler. Première rangée verticale, il y a trois lunes. La deuxième rangée 4 lunes plus la troisième rangée verticale 3 lunes la suivante 4 lunes ça alterne 3 plus 4 3 plus 4 il faut que j'écrive 15 nombres je les écris 3 plus 4 3 plus 4 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Bien sûr, les malins parmi vous on remarqué qu'en deux rangées verticales, une à côté de l'autre, il y a toujours 7 lunes. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, 7 fois, 7, 49, plus 3, 49 plus 3, 49 plus 3, 52. Voilà, 52 lunes. Réponse D, qui se trouve dans tout le tapis de gauche jusqu'à droite jusqu'au bout question numéro 20 Bobard, Tufo et Mito, tiens, c'est drôle comme orthographe, mentent toujours. Chacun tient une pierre, rouge ou verte. Bobard dit, ma pierre a la même couleur que celle de Tufo. Tufo dit, ma pierre est de la même couleur que celle de Mito. Et Mito dit, deux d'entre nous ont une pierre rouge. Quelle est la phrase vraie Moi, je résoudrai comme ça. Bobard. Tout faux. Et je mettrai ici les possibilités qu'ils ont. de point de vue couleur de pierre. Alors, chacun tient une pierre rouge ou verte. Bobard dit Ma pierre a la même couleur que celle de Touffaut. Mais nous savons que Bobard ment toujours. Ça veut dire que s'il affirme cela, alors sa pierre a une autre couleur que celle de Touffaut. Alors, ou bien Bobard a la pierre rouge et tout faux la pierre verte ou l'inverse Bobard, la pierre verte, et tout faux la pierre rouge. Voilà les deux possibilités à propos de l'affirmation de Bobard. Venons-y à tout faux. Tout faut dit Ma pierre, tout faut, il est là, ma pierre est de la même couleur que celle de Mito. Donc il manque. Donc, les couleurs des pierres de Tufo et de Mito sont différentes. Si Tufo a vert, pierre verte, Mito a une pierre rouge. Si Tufo a une pierre rouge, Mito a une pierre verte. Et qu'est-ce qu'il dit Mito Deux d'entre nous ont une pierre rouge. Il ment. Donc, ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Et comme dans cette variante, deux entre les trois ont une pierre rouge, on en a deux, Bobard et Mito, ça veut dire que cette variante est la vraie, d'après les affirmations des trois, en sachant que tous les trois mentent. Bobard a donc la pierre verte, faux la pierre rouge, et Mito la pierre verte. Alors, d'après cette déduction, on va voir, ah, la pierre de Bobard est verte, la phrase A pour l'instant, elle est vraie. La pierre de Touffaut est verte. C'est faux. La pierre de Touffaut est rouge. La pierre de Mito est rouge. C'est faux. Parce que la pierre de Mito est verte. Hein? Cette variante n'est plus vraie. Les pierres de Boba et de Mito sont de couleurs différentes. Boba et Mito sont de couleurs différentes. Ben non. Elles sont vertes tous les deux. Cette phrase n'est pas vraie. Aucune des phrases A, B, C, D n'est vraie. Ça c'est faux, parce qu'on a la phrase A qui est vraie. Et voilà. C'était le bobard du jour.